Yep, tout le monde, vous allez bien encore On se retrouve aujourd'hui pour les villes de France, quatrième épisode après avoir visité des villes situées plutôt dans l'ouest, Rennes, Angers, Tours. On se rend cette fois-ci dans le sud, nous sommes à Avignon, une ville qu'on m'a dit qu'on a été très mignonne apparemment, ouais. des choses à voir, histoire de démarrer. Et quand je vous dis Avignon, forcément on pense à une personne, on pense au grand Pompon qui est yes. avec moi aujourd'hui, comment vas-tu monsieur Bah ça va mec, je suis trop content de vous montrer Avignon, même si c'est mignon, mais... Euh... Casosland des fois. Ah ouais, des fois euh, un petit peu, c'est... Moi j'aime bien, moi j'aime bien cette ambiance, c'est une ville du sud en fait, c'est une ville du sud, c'est sûr qu'on est plus tranquille, tu vois, les gens ils parlent un peu plus fort, ils en ont rien à foutre de pas mal de trucs, mais moi j'aime bien, j'aime bien cette ambiance. J'ai vécu ici euh, de ma naissance jusqu'à euh, à mon bac, ouais. donc euh, mes 18 ans, après je suis revenu pendant une année parce que j'étais en galère et je savais pas quoi faire, donc grosso modo j'ai vécu une vingtaine d'années ici, c'est vraiment là où j'ai toutes mes premières fois tout ce que tu veux ici j'ai dormi dans la rue j'ai fait tout ce que tu veux voilà je, je fais. les péripéties d'un jeune dans une ville ah c'est ça et puis en plus à avignon faut savoir que évidemment il y a le festival d'avignon festival d'avignon c'est euh, le plus grand festival de théâtre du monde qui a lieu pendant euh, trois semaines un mois à peu près Trop euh, cool. à avignon en centre-ville d'avignon euh, principalement les villes sont blindées il se passe des trucs de partout et euh, il y a des représentations à droite à gauche etc etc et donc bah quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, bah c'est la folie, parce que c'est soirée pendant un mois. quoi. Excellent, ça fait ouais. plaisir, parce que tu m'as dit que toi tu faisais souvent un peu la propagande d'Avignon pendant tes lives, etc. Mais que tu jamais pu trop le, la, la présenter, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, je franchement, je l'ai rarement fait, j'ai déjà fait un live avec Rivenzi où on en avait parlé, il y avait Combini aussi qui m'en avait parlé vite fait, mais moi j'adore parler d'Avignon et surtout montrer des images, parce qu'en parler c'est bien, mais voir, je pense que c'est mieux. Comme je te disais en off, je fais la propagande d'Avignon, mais c'est Avignon, c'est-à-dire que moi-même qui va bientôt déménager dans le sud, je vais pas aller à Avignon, <rire> tu vois, ce que je, je vais aller dire. à côté. <rire> C'est une Ville qui est vraiment cool, qui a un, qui a un passé de fou, ouais. Il y a plein de trucs à raconter. Gros truc historique, il me semble. Ouais, ouais, ouais, bah ça a accueilli les papes, mais pas pendant tant, tant que ça, c'est ça qui est marrant, c'était pas très long, mais ça a accueilli les papes. Et puis en fait, on va le voir, on va le voir. Il y a plein de monuments qui datent bah, du Moyen-Âge en fait. Trop cool. Il y a plein de belles choses. Bah, il y a les remparts déjà. On est dans une ville là, on est on est entouré de remparts. Donc, ouais, c'est gorgé d'histoire. Moi, j'adore cette ville. Ouais. Bah, ça fait super plaisir. On est où là pour commencer Parce que je crois que tu as décidé de m'emmener sur une place centrale, c'est ça Ouais, c'est un peu central. C'est la place Pi. Alors, euh, c'est trop drôle parce qu' Avec le cadreur tout à l'heure qui disait, euh, ouais, c'est plus un ring de boxe géant. Alors, on est à la place Pi, donc la place Pi c'est central dans le sens géographique ouais. d'Avignon, c'est pas central dans le sens des activités, tu vois, c'est juste géographique. Et en fait, ce qui est drôle à la, sur la place Pi, c'est qu'il y a plein de bars et qu'effectivement, quand il va après minuit et demi, une heure, bon, il y a beaucoup de gens bourrés, ça peut partir vite en culture. Ouais non, mais je vois voilà. le quotidien, des petites places avec des étudiants, des mecs qui se courent après, des après c'est bonne ambiance pendant tu vois, genre euh, les coupes du monde, les coupes d'Europe et tout. Il y a pas mal de matchs qui se mettent ici et c'est quand même c quand même bonne ambiance. Ouais c'est une place où j'ai fait pas j'ai fait pas mal de trucs. Tu vois les fêtes de la musique, il y a une grande scène, je suis ici. Euh, j'ai fait quand même beaucoup beaucoup de choses là. Par contre c'est une place qui a entièrement changé depuis que j'y habité. Ok genre euh, full travaux, des réaménagements, des trucs comme ça. Ben en fait là tu vois genre là il y a une grande il euh, y a un grand espace. Ah, c'est ce que, que je voilà, vois là bas ça. les halles, des trucs comme Exactement, ça. Exactement il y a les halles qui sont là et tout et en fait il y a un grand espace. Avant en fait là il y avait des arrêts de bus de partout. D'accord. Et il y avait une route qui passait là qui traversait. Et et donc du coup ben, la place était plus petite en termes de lieu où on pouvait s'asseoir et tout. Et en fait c'était juste une route. Hein. Okay. Vraiment une route. Okay. Tu vois. Donc déjà ça a tout changé C'est bah, un peu mieux comme ça, je suppose. Je préfère largement, ouais. je préfère, Parce que oui. moi le truc qui m'a marqué un petit peu, et genre on va le montrer à, à la caméra là, mais c'est cette grande tour. <rire> Genre moi j'arrive, il n'y a pas 150 villes où sur la place principale il y a une sorte de grande tour avec, tu sais, un effet un peu médiéval, tu vois, genre rien pied de la tour, il y a des gens qui sont en cosplay, je l'avoue, <rire> <rire> même pas vu. Bah en fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait c'est ce que je te dis, c'est ça que j'aime bien dans cette ville, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça médié médiévaux, tu vois, qu'on va voir à droite à gauche sortir de terre et tout. Il y en a plein d'autres, hein. j'en ai plein d'autres à montrer. Et ça, bah moi je ne pourrais pas dire ce que c'était à l'époque, j'en sais rien du tout. Ouais, bien sûr. Par contre quand j'étais petit, tu pouvais rentrer dedans et c'était un peu l'agence des taxis. Ok. Genre c'est chelou l'agence des taxis et tout. Alors maintenant je crois que tu peux plus rentrer dedans, il y a rien. Mais ouais ouais, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va croiser qui datent vraiment du Moyen Âge pour le coup, tu vois. Et à côté, il y aura des nouveaux bâtiments aussi, il y a un peu de tout. C'est ça que j'aime bien. Et eh bah ben, écoute, moi je te suis. Tu nous as de côté un petit chemin comme ça. Donc allons-y. Ouais, j'ai un petit chemin, j'ai un petit chemin effectivement. Alors c'est pour ça aussi qu'on est parti de cette place, c'est parce que c'est central et que bah on peut aller un peu où on veut. Ouais, bien sûr, ça ça arrange. Ce que je vous propose le mieux, c'est d'aller juste voir et moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est euh, bah mon lycée. Let's go. Sauf que avant d'aller euh, au lycée... Oh non Oh, c'est incroyable Oh, c'est incroyable Je vous présente... Enchanté euh, Zach Nani, créateur de contenu sur Internet. Euh, Monsieur Morel, c'est mon prof de maths en terminale. Voilà Exceptionnel euh, On était en train de se rendre au lycée, en plus. Oui, j'allais voir Banel ah, qui a pas mal changé, je crois. Bon, c'est un prof légendaire hein, de, oh, de Banel. Ah, tu sais que j'avais des secondes cette année, ils jouent que partout. Hein. C'est vrai Mais oui. Alors, ils me disent... Mais où il était, pense alors, où il était, pense fleur Il était assis là, as fait. <rire> très bien. À quel étais assis. il était assis là, il était assis là. Il arrivait en classe, un jour. il arrivait en classe, alors ils étaient trois ou quatre, ils avaient un groupe de musique et il avait les yeux, comme aujourd'hui, là, mais un peu moins, moins ouverts, un peu plus, plus fermés, un peu plus ouverts et puis les pupilles un poil plus dilatées. <rire> juste un poil. Et donc je leur dis, bon, vous arrivez en retard, c'est pas grave, tenez les et je vous file ça à distribuer à vos camarades. Non, t'avais dit les fumeurs de shit. Ah oui, les fumeurs de shit. T'avais dit les fumeurs de shit, vous distribuez les copies. Vous distribuez les copies, les fumeurs de T'as 17 ans, tu rentres en cours de maths, on te dit ça, t'es en mode bombe à gauche. Tu sais que franchement, je m'attendais pas à cette rencontre au hasard et c'est fabuleux, je suis très content de nous avoir rencontrés. C'est légendaire. Franchement, le hasard des rencontres nous a fait vivre un truc. exceptionnel. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'aime bien Avignon, c'est que c'est une ville qui est à échelle humaine. Ce qu'ils c'est ta humaine, tout le monde connaît c'est ça. En fait, à Avignon, c'est 100 000 habitants et euh, le centre-ville, ça représente vraiment une minorité des habitants. Ouais, donc ouais, au ouais. final, si tu marches un peu, tu croises toujours un peu des gens que tu connais et tout. Alors, conservatoire d'Avignon, qui est... Bah, en fait, dans ma tête, il est tout récent, mais en fait, non, ça date de 2005 ou 2006, je crois, le ouais. déménagement. Et euh, conservatoire bah, où j'étais, en percussion, euh, batterie... Qu'est-ce euh... que je vais dire, il me semblait que toi, t'avais fait de la musique, donc t'as ouais. fait tes classes ici. Ouais, j'ai fait mes classes ici, exactement, en percussion, euh, batterie, euh, formation musicale classique. Conservatoire d'Avignon qui... qui a plutôt une bonne aura, en vrai, qui est plutôt cool, ouais. Et euh, c'est trop cool, ça fait trop énervé Et là C'est ça a beau. Devine, devine ce que c'était A ton avis c'était quoi avant dire une laverie. Non, c'était un cybercafé En fait c'était un cybercafé où ils te vendaient aussi à manger Et euh, bah moi c'était l'époque Donc euh, vers 2007, 2008, 2009 Je spammais World of Warcraft Et CS Tu venais faire le geek aussi ici ah mec, on passait, on passait notre vie ici Et ils étaient trop gentils avec nous vu qu'on venait tout le temps Tu vois, genre limite, on achetait un sandwich Ils nous disaient calme toi une heure et tout Ah, c'était le feu Ça Donc faisait un super bon café coréen avec la bouffe et les C'était le feu, mec <rire> La World of Warcraft, Counter-Strike, euh, toute la journée c'était trop bien. Avignon, en Provençal, se dit Avignon. D'accord. Et genre, euh, moi j'ai pas mal de potes, alors moi je l'avais pas fait parce que j'étais giga flemmard, moi j'ai pas fait latin, grec, machin, ce que tu veux, mais j'ai des potes qui ont fait Provençal aussi. C'est la langue et régionale. Et c'était une, une option lycée C'était une option au collège et lycée, ouais, même tu pouvais. Il y a quelques anciens qui peuvent un peu le tenir, mais euh, grosso modo, un, ça reste une langue quasi morte. Hein. D'accord. En vrai, ouais, ouais, ouais. Mais le Provençal, tu verras dans tout, Avignon, Aix, Marseille, etc., tu verras que ce sera toujours traduit en provençal okay. le nom des rues, le nom des villes aussi parfois, etc. Quand tu rentres à Avignon, il y a écrit Avignon et en dessous, il y a écrit Avignon. Ok, et toi, tu le parles un petit peu ou pas du tout Tu as juste quelques mots. Ah, frère, rien. Zéro. zéro. Zéro de chez zéro de chez zéro. Mais par contre, tu remarques... Que... Que, par exemple si tu me donnes un texte provençal que je vais lire je vais rien comprendre mais en fait ça va être rigolo parce que donc ici il y a beaucoup d'accent. moi je l'ai perdu au fur et à mesure ah, des bon, années bon, Paris Berlin tout ça ça t'a... c'est ça et j'ai fait du théâtre aussi où on me disait sur le plateau je devais perdre l'accent donc je me suis formaté à perdre l'accent bon par contre, en vrai je reviens ici deux semaines je te parle comme ça gros c'est vraiment ça ça revient très vite. Ah, ça revient vraiment vite mais donc du coup quand, si je lis un texte provençal même si je sais même pas ce que je suis en train de lire je sais je sais pas ce que c'est en fait ça va faire ressortir un accent tu sais que genre je manque sûrement de culture mais moi moi à l'échelle lyonnaise je sais pas s'il y a un patois lyonnais Hmm. J'ai pas l'impression qu'il y ait une langue, tu vois. genre nous, par exemple, il n'y a pas de rue traduite, il n'y a pas de texte en langue lyonnaise, ou en tout cas pas de ouais, ma, Franchement, bonne question. Ouais. Alors là, ça va me reprendre de voler dans les commentaires. Oh, ouais. oh il n'y connaît rien <rire> vrai... J'avoue, de vrai la casa, je... il me semble pas. Tu vois. Après, après, Lyon, ça, ça a toujours été une, une grosse ville importante pour euh, la France, tu ouais, vois. Ouais, Et donc, il y a moyen que ce soit très, entre euh, guillemets, nationalisé en termes de langue ouais, aussi. Ouais, je ne ouais. je sais pas, hein. je... ouais, ouais. peut-être ma théorie, tu vois. Tu sais que ces rues, là, comme ça, il ouais. y a un charme. Ça me rappelle une ville que j'aime franchement beaucoup. Alors, toute proportion gardée bien sûr, mais Aix-en-Provence, c'est un petit peu le même délire quand tu vas dans une rue dans, dans la ville. Bien sûr, bah, certains diront que Aix-en-Provence est la capitale de la Provence, moi je vais dire que c'est Avignon. Mais, euh, mais oui, bah, évidemment, de toute façon, Aix-C'est -Aix vraiment à 30 minutes en bagnole, c'est à côté. Mais souvent on dit aussi que Aix-en-Provence c'est un peu euh, le, le, la petite Paris de la, de, du sud, tu vois. Ouais. Genre c'est quand même, ça coûte cher, les gens sont un peu guindés et un tout. C'est ça. Un peu. C'est ouais. très beau hein, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc là où Avignon ça allait beaucoup moins mais clairement euh, en, termes de, en termes de gueule ouais. des rues c'est quasiment, la même, chose, ouais, hein, vois, quasiment la même chose En fait le, le lycée il est là, il est au fond, de... est juste là en fait, okay. on va y aller tranquille et en fait là il y avait le bar tabac et à l'époque où moi j'ai commencé à fumer c'était pas encore interdit de suite de fumer en intérieur Ah ouais D'ailleurs ouais, moi j'ai fumé oh. genre un an où on pouvait encore fumer dedans d accord, d accord. donc on fumait là dedans et tout et, euh, et là j'achetais des clopes genre euh, à l'époque c'était 3,70 je crois le paquet J'étais vraiment un OG de fou. <rire> un ouji de fou Non, mais bah, c'est quoi J'étais jeune et que je fumais et j'ai arrêté depuis un moment, donc je c'est cool. Mais j'ai commencé à 5,20€. Ouais, ouais, ouais, bah c'était monté, c'était passé très vite. Moi j'ai commencé, c'était 3,70€. Peut-être même pas un an après, c'était genre 4,20€. C'est monté super vite, mec. Enfin, on, est, on, est, on est posé là, non Mec, on est posé comme moi en 2006. C'est bon littéralement. Hein on, est, on est juste devant mon lycée là. Lycée Théodore au à Avignon, centre-ville d'Avignon. Lycée assez grand, à hein. l'époque où j'étais, c'était, je crois, il y avait genre 1700 élèves. Okay. Enfin, ouais c'est ouais, pas, ouais, pas rien, gros lycée public assez cool qui propose beaucoup beaucoup beaucoup d'options euh, dans tous les sens et tout Moi je squattais là, je fumais mes clopes ici quand je sortais du ça lycée Ça se regardez ça, vraiment, les là. murets là, comme ouais, ça, ça, ça voit c'est la planquée étudiant ça D'ailleurs en parlant de planquée étudiant, là à mon, à mon avis là il y a des fleurs qui sont passées faire un truc là Toi tu penses là que c'est une, une vraie dédicace ou pas en vrai Moi franchement j'ai le sentiment que c'est pas un hasard, est-ce que t'as est déjà dit que t'étais issu de ce lycée. Ouais, ouais, j'ai déjà dit que j'étais à, à Aubanel, tu vois, quand je parle de mon lycée et tout. Et là, il y en a une deuxième. Ça, ça c'est très, très, très, très, très, très suspect. C'est quand même stylé d'être connu pour un petit logo <rire> de fleurs. J'avoue, j'avoue, ça fait C'est pas plaisir. le logo e-sport à la con là, tu vois. Après, autant frère. Fleurs, hein. Dans ça, les ça. commentaires, il y a un mec qui va arriver, il va dire, c'est moi, ça n'a aucun rapport avec ce bouffon, tu vois, genre. <rire> C'est possible aussi. Et du coup, ce petit lycée, c'est là. tu as fait quoi Seconde terminale Lycée, terminal j'ai fait seconde terminale ici, exactement. Alors, ça a changé un peu l'entrée. Moi, c'était pas exactement comme ça, mais bref, c'était là. Avant, quand tu street viewais ici, pendant quelques années, on me voyait genre là, avec des potes. Alors, je sais pas comment ça marche maintenant, mais c'est là où nous, à notre époque, on sortait, on fumait nos clopes tu vois. Et ça squattait tout là, tout là, tout là, tout là. Et en face là, on se faisait... C'est pas une vanne écraser le pied par des bagnoles. Genre, j'ai plein de potes qui se sont fait écraser le pied. Alors, bah, en fait. Parce que, regarde, c'est... C'est vrai que c'est tout petit. Hein. Voilà. <rire> c'est vrai que... Là, voilà. voilà, comme ça. Avec genre, C'est minuscule. Sauf que t'as 1700 élèves là euh, quand ça sort à ouais, la pause, ouais, euh, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Franchement, je sais que pour certaines personnes, c'était difficile le collège, le lycée pour plein de raisons, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai eu la grosse, grosse chance d'avoir la même bande de potes que j'ai toujours aujourd'hui, de la sixième à la terminale et que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Et du coup, c'est vrai quand t'as ta bande de potes, filles garçons, hein, c'était vraiment une grande bande. Ouais, ça aide. Ben, en vrai, ça aide à juste passer des bonnes années. Et moi, j'avoue que le lycée, c'était des années, c'était une dinguerie. Vraiment, j'ai vécu plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. Ah oh. putain, la cour. Oh là là, l'immense cour on a une petite vue entr'ouverte comme ça. En face là c'était le bâtiment STG, STGG, STG, STGC mais maintenant c'est que c'est le plus je crois c'est STI 2 ouais. je crois. C'est tu sais que ce que j'aime bien dans ces vidéos et c'est un des trucs que je préfère franchement les gars. Il y a plein de gens qui sont pas issus de cette ville qui vont regarder la vidéo mais il y a plein de gens qui sont de cette ville qui vont la regarder. Et par exemple tu montres un lycée, il y a plein de gens qui sont passés par lycée ou la réserve qui sont encore qui s'envoient la vidéo qui se disent Regarde ils ont filmé le lycée ils en ont parlé tout ça machin tu vois Et, et sûr. ça je trouve ça grave cool. Grosse dédicace à tous mes frères avignonnais frères et sœurs avignonnais. Mais franchement, il y a un truc qu'on qu n'a pas trop parlé, donc là on parle, il y a un peu de vent dans le micro. Donc, ouais. Voilà. Mais je vous, je vous jure que ce vent, vu le temps à l'heure actuelle, il est salvateur. Il est salvateur de fou. Je vous le dis, il est salvateur, les gars. Là à l'heure actuelle, il est 11h15, il fait 36 degrés. <rire> Attends, mais vraiment, par contre Il fait 36 degrés. Il est 11h15, il fait 36 degrés. Donc si on tourne le matin, c'est aussi et surtout pour ça, donc. Euh... Vous nous excuserez les quelques bourrasques devant vent dans le ah, on micro. On n'a voilà. pas le choix, on n'a pas, pas eu trop le choix. Et je vous cache pas que ce vent, moi, pour le coup, il est assez agréable. L'entrée, mais l'entrée euh, qui rappelle des mauvais souvenirs. Parce qu'en fait, normalement, tu rentres par là. Et quand tu rentrais par là, c'est que tu étais en retard. Hein. Genre, c'est... Ok. Voilà, ouais, quand tu rentrais par là, c'est parce que tu en galère, tu étais en mode... <rire> <rire> C'était horrible. Et là, je veux juste vous montrer cette rue parce que... Anecdote mi-drôle, mi-immonde. Là, dans cette rue, vous voyez là, en fait, tous les... Ah, oh, il y a le vent de fou On s'est hey, caché pour ouais. le vent Je vous explique un truc <rire> Le, le bâtiment-là, c'était les cours scientifiques, et notamment la biologie Et vous voyez là-bas les fenêtres Je te jure qu'on avait disséqué des euh, souris et tout, tu sais Il y avait des gens dans ma classe qui avaient lancé les boyaux de la, de la souris, je te jure, par la fenêtre ici. Et genre, même nous qui faisions les cons, tu vois, on était en mode... Les gars, c'est pas ouf. c'est pas hein. ouf, il y a quelqu'un qui a marché qui a dû se prendre un boyau dans la gueule, je sais rien. <rire> venez ici, venez ici. Allez, venez donc. Suivez moi On voit un bout du palais des papes, regardez. Regardez là-bas en hauteur. Oh, on voit vois. un bout du palais des papes. On va aller voir ce palais des papes, je pense. Palais des papes. Non mais les mecs Genre je sais pas si euh, rendu caméra ça sent C'est immense Parce que moi ce que je kiffe C'est voir la tête des gens La première fois qu'ils arrivent Place du palais des papes Parce que du coup tu vas tu vas voir un truc énormissime tu okay. vois Étant donné que les papes ont Habité à Avignon Très peu de temps Franchement je veux pas dire une connerie Mais c'est du genre 30 ans c'est une connerie comme ça, tu vois. Que dans dans l'histoire, un... 30 ans, c'est pas énorme. Ouais. Mais peut-être que je te dis n'importe c'est peut-être 90, mais même, c'est pas beaucoup, tu vois. C'était quoi, c'était en 1300, 1400 dans les ouais, Ça, dans je, crois je crois que c'est 14 e ouais. Ouais, là je voudrais juste vous montrer en fait un cinéma qui s'appelle Utopia. D'accord. Donc Utopia, c'est un cinéma qu'on appelle euh, à la base cinéma d'arrêt et d'essai. Tu sais, c'est des cinémas où ils vont passer des films un petit peu d'auteur ouais, et tout. D'auteurs, Il... les, ma... les trucs ça. qui sont peut-être pas dans les cinémas classiques. Exactement. Ils vont pas te passer les gros blockbusters. Quoique, en vrai, ils peuvent te passer euh, quand même des. Des gros films, mais les Marvel, les machins, c'est pas là, tu vois. Et ce qui était vraiment très cool avec ce, ce cinéma, en fait, c'est le prix des places. Genre, à l'époque où moi, j'habitais là, les places étaient, euh, je crois qu'elles étaient à 4 euros. D'accord. Donc, c'était un peu genre en mode, euh, venez, vous allez pouvoir regarder pour pas trop cher. Ouais, c'est ça. Et c'était trop bien, parce que bah, quand t'es euh, au lycée, euh, aller au cinéma pour 12 balles, non merci, quoi. Du coup, euh, bah, Utopia proposait des trucs vraiment pas très chers et, euh, et assez cool, qu'on voyait pas ailleurs. Donc, on kiffait pas mal. Ils organisent même des, des, des nuits, tu vois, genre euh, la nuit de l'horreur ou quoi. ou okay. genre de 20h à 6h du mat, tu as genre 5 films que tu enchaînes et entre les films tu sors, tu as un barbuck, tu as des bières, t'es trop bien. C'est le concept. feu, c'est incroyable. Mais Utopia a tellement évolué que, en fait maintenant c'est devenu euh, une chaîne, alors une chaîne, attention, hein, mais euh, c'est une chaîne, tu vois, genre Utopia, t'en as maintenant, je crois que t'en as à Montpellier, t'en as à Toulouse, je suis tu t'en as à Strasbourg, t'en as... Okay. Enfin, je crois, oh, c'est une loin. chaîne. il y en a plusieurs Voilà, c'est ça, il y, y en a un peu partout qui reste quand même dans ce délire-là. Mais euh, ça s'est trop bien exporté. Et le premier, parce que souvent les gens, ils ne le savent pas, tu sais, des gens à Toulouse par exemple, sur si le dit, oui, Utopia machin. Mais Utopia c'est avignonné, retenez bien ça, le premier il est là. Ça Bref me... voilà. J'aime bien avec la devanture un peu tu vois marron, euh, un petit peu d'époque, ça donne Non enfin, c'est euh... joli, hein Tu vois Ça donne ouais, ouais. un peu une, une personnalité au truc, tu vois. Des... Non c'est vraiment joli. Et puis Et puis, euh, ce qu'on voit pas forcément là aussi, c'est qu'on est juste derrière le palais des papes. Regardez les gars là, c'est absolument ah. immense ah, <rire> Un petit palais des papes quoi Et pendant le festival d'Avignon, j'en parlais le festival d'Avignon, c'est blindé, il y a des gens partout. Ici c'est rempli de gens. Okay. Parce que là, il y a petit resto, petit bar. Il y a des petits concerts improvisés, des petits spectacles à droite, Donc, à gauche. Mini des arts, je vois juste là. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est une ville. Euh... Culturellement, il y a des. Culturellement, c'est développé. Vu la taille de la ville, c'est hallucinant de comment c'est développé. Par exemple, tu vois pendant le festival d'Avignon. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il y a plus de 80 ou plus de 100 théâtres ouverts. Je sais pas si tu te rends compte. Avec pour la taille de villes, la ville. Ouais, ce que je dire, Pour une ville à 100, 120 000 habitants. C'est hallucinant. Ouais. Et je crois que proportionnellement, ça doit être une des villes euh, au monde où il y a le plus de théâtres en fait. Okay. Proportionnellement à la taille, au nombre d'habitants et tout, c'est hallucinant. Plus de 1000 spectacles par jour dans une centaine de lieux différents pendant trois semaines. C'est vraiment c'est une dinguerie, hein. c'est okay. exceptionnel. T'as des compagnies qui viennent, euh, euh, beaucoup de compagnies euh, parisiennes, mais aussi des compagnies un peu partout dans le monde, et ils ont besoin d'avignonner. Parce que euh, il va falloir flyer, flyer des gens. En fait, il y a tellement de gens dans les rues partout et il y a tellement de spectacles. On disait plus de 1200 spectacles. Ouais, donc du coup, ils, du ils cherchent tout du public. C'est ça. Et es en mode, bah, ok, donc tu flyes, euh, tu, tu mets des affiches aussi. Je pense qu'au montage, Mathéo, tu pourras mettre euh, Avignon pendant le festival euh, avec des affiches parce qu'en gros, on s'en rend pas compte là. C'est affiches partout. Ah Mais mec, c'est incroyable, il faut le voir. Et en fait, bah, c'est une mine d'or. Pour te dire à quel point c'est une mine d'or, quand j'avais 19 ans, 20 ans à peu près, avec les potes, on voulait faire le, le pass interrail. Je t'en ai déjà oui, parlé. Voilà. Ouais, pour faire et le tour d'Europe. Exactement. Et donc, du coup, on avait mis de l'argent de côté pour faire le pass interrail, qu'on était, on était parti au mois d'août. Bah, dis-toi, moi, j je m'étais fait un peu plus de 3000 balles en 3 semaines. C'est bon la vie. Et en fait, en fait dis-toi même. Que... <rire> Là, t'as un pass interrailé mais pas, pas à moitié. Quoi. Voilà, ça se faisait plaisir. <rire> mais dis-toi même, quand j'avais genre 16 ans, on bossait déjà au festival et ouais, c'est donc... tout au black. Ah, c'est euh... culturel, genre que les jeunes, ils y vont, ils y bossent, ils contribuent un petit peu à l'activité du truc. Euh... On se faisait des couilles en or. Enfin, je veux dire, moi, je me faisais des étés, j'avais 17 ans, je me faisais 2000 balles en un été, j'étais en mode. Mes jeunes Avignonnais, les contrôleurs du fisc <rire> Ouais, c'est comme ça, on a le droit, c'est bon. On va le voir ce petit palais Allez, go Autour de nous, il y a des gens qui ont des guides, voilà. Euh, c'est des gens qui vont leur montrer un petit peu la ville et ses belles choses, mais moi, j'ai un guide privé, c'est Pompon. On était à Utopia. Et là, oui. je crois que devant moi, j'ai quelque chose de grandiose. Où est ton mon profond Alors, devant toi, Zach, tu as euh, l'un des plus grands monuments gothiques du Moyen-Âge, j'ai nommé le Palais des Papes. Donc, le Palais des Papes a été fait au fur et à mesure par tous les papes qui sont passés. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est grand aussi, c'est que chaque pape, à chaque fois bah, qu'ils commençaient leur règne, bah, ils voulaient faire euh, son petit bout aussi de son petit bout de palais euh, au niveau du donc palais ils des ajoutaient papes. quelque chose. Ils ajoutaient quelque chose exactement. Le palais des papes ça a été, euh, été l'endroit où il y avait uniquement les papes. Il y en avait plus à Rome pendant à peu près 70 ans ouais. au XIVe siècle. Et puis après il y a eu le grand schisme de, de, la, de la religion catholique. Donc c'était quoi C'était pape de Rome versus pape d'Avignon. Je m'y connais pas beaucoup, mais oui. Il y avait un pape à Avignon et un pape à Rome. Il y avait les deux papes étaient reconnus, mais ça dépendait de qui, ah, etc. Ouais, ça etc., ça etc. Et après c'était full galère quoi. un mec, franchement là. Euh, on le voit là, la, la statue en or. Ouais, statue euh... en or. Statue en or qu'on voit de extrêmement loin, depuis de nombreux endroits autour d'Avignon. Là, il y a la cour d'honneur du Palais des Papes à l'intérieur. Cour d'honneur du Palais des Papes où il y a des spectacles pendant le festival d'Avignon. Ouais. Gigantesque. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, imagine si le popcorn festival, enfin le popcorn euh, IRL avait été à Avignon, on aurait peut-être pu le faire dans la cour d'honneur du Palais des Papes, parce qu'on aurait été quand même une Voilà. Voilà. Mais les gens ont pas voté. C'est mmh. votre faute là. Bon, Je reviens parce que j'ai chaud, non en vrai, je reviens parce que j'ai chaud au soleil, les gars, 38 degrés Alors on va monter en haut dans ce qu'on appelle le Rocher des Dons, ouais. en gros le Palais des Papes il a été construit sur bah, le Rocher des Dons, c'est un super parc où on a une vue sur toute la Provence, c'est magnifique, bien. mais avant je vais vous montrer, là on est sur la place du Palais des Papes, je vais vous montrer à quel point elle est un peu grande, mais aussi vous raconter, ici vous avez le la place du Palais des Papes qui actuellement est vide, c'est c'est hein. Ouais, elle est vide, euh, mais elle est souvent vide parce que bah tu vois, il fait chaud, plein cagne et ouais, tout. Ouais ouais ouais forcément. C'est là où je passais toutes mes soirées. Et c'est là où beaucoup de gens passent beaucoup de soirées. En gros, il y a des gens là sur les escaliers, là okay. sur les escaliers. Okay, je vois. Euh, Jusqu'au fond là-bas, nous on se calait au fond sur le mur. D'accord. Et, euh, et euh, bah ça prend euh, classique, hein, ça prend sa petite binge. Beaucoup de vin aussi. Évidemment Avignon, on bah, boit pas mal de vin même okay. quand on était jeunes. Ok, en fait, okay, okay, okay, ok, ok, Moi quand j'étais jeune, je buvais du rouge, tu vois. Vraiment ouais. Des cubis de rosée Ouais. <rire> <rire> je te jure que c'est vrai Je te jure que c'est vrai. Et du coup, bah, là, c'est la place du Palais des Papes avec le bâtiment que vous voyez en face, c'est le petit palais, qui est aujourd'hui un musée qui a été fait aussi à la fin, donc ça a fait que grandir en fait, que grandir, que grandir. Oh là Et là. donc elle sert pas vraiment à rien cette place, tu vois. On monte Let's go. Let's go Bon là on est évidemment devant, devant de la lavande. La lavande c'est, j'ai envie de dire, la plante la plus connue de Provence. La lavande, les champs de lavande. Toi la lavande, Zach, quand on te parle de lavande, ça te parle beaucoup bon. Bah moi c'est une bonne odeur, c'est la soupline <rire> bah Voilà, ça C'est la soupline, moi c'est plus mon jardin j'avoue Moi j'ai pas eu la chance d'aller dans le sud il y a, En vrai il y a quand même de la lavande partout dans le sud, genre ouais. il y en a dans le jardin de mes parents, là, il y en a un peu partout tu vois Oh là là là là là là, là je qui tu as les... les trucs un peu en blanc immaculé comme ça, avec ah, des ça représentations de la et tout, ça a une gueule monument aux morts de la seconde guerre mondiale. Oui, oui oui, et ça bah forcément on, on, on respecte et aussi c'est beaucoup, euh, beaucoup rénové. Et là tu as les trois clés, ça c'est le symbole d'Avignon. Ah oui, ça, ça c'est le symbole d'Avignon. Symbole d'Avignon les trois ouais. clés. Tu peux voir un peu partout en vrai. Monument aux morts de 1935 39-45. 39-45 Avec euh, des soldats de part et d'autre. Et puis là vous allez voir parce qu'en fait là, on monte, on se dit oui c'est sympa machin. On va arriver sur une dinguerie. Sur une belle vue. Ouais, sur une belle vue. Notamment une chose qu'on ira visiter tout à l'heure. Oh là là, Ça. Là, là, là là Donc pont d'Avignon. Quelle beauté Tour Philippe le Bel, Fort-Saint-André, les vignes du pape. Et le Rhône. Et le Rhône, bien sûr. La moitié du Rhône, parce que c'est une île là, l'autre moitié on la voit un peu là-bas. Mais ouais, j'adore cette vue, et du coup bah là on voit bien le, le pont d'Avignon qui s'arrête là, et qui du coup à la base allait jusqu'à, je le rappelle, la Tour Philippe-le-Belle là-bas. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit, il ça. faisait un kilomètre de long, c'est ça Ouais, 920 mètres pour être précis, donc quasiment un kilomètre. Euh, C'était le seul pont qui est relié, on euh, qui traversait le Rhône entre Lyon et la Méditerranée. C'était le seul pont. Et c'est un pont qui a, qui a été, euh, à cause des nombreuses crues du Rhône, qui a été détruit, détruit, détruit, détruit, et au bout d'un moment ils ont dit, bon vas-y fuck, c'est bon, on va pas le refaire à chaque fois, ils ont abandonné. Voilà. Il y a un truc, alors forcément on est la région du vin, tu vois. Ouais, bien enfin, sûr. Il y en a beaucoup en France des régions du vin, mais c'est vrai qu'à Avignon quand même, euh, et, et autour, euh, bon voilà, on a des très bons vins. Et ici, il y a euh, tous les ans, bah, fin août, début septembre, des, début des Vendanges, bah, il y a le banc des Vendanges. Genre en gros, c'est une énorme soirée où ils te mettent une scène ici, avec euh, des, des groupes qui tournent. Et partout, partout, partout, il y a des stands où tu peux juste euh, acheter ton vin, t'achètes un verre à l'avance et puis après on te met du vin pour pas très cher. Ah, Donc c'est Murvland. Vraiment, c'est <rire> n'importe quoi. Et le banc des vendanges, en vrai, quand je peux le faire, je le fais parce que la soirée est trop bien. Ouais, vraiment gens... oh, ouais, Grave goût de mou, genre les gens ils viennent avec un bon esprit ouais, et euh, tout. de fou, j'adore. Tu c'est apaisant. Voilà, chercher un mot ouais, très, très pour chill. essayer de dire, tu vois, comme ça, là, ce que je ressens en me baladant, c'est apaisant, mec. Ouais, c'est très chill. Puis tu vois, c'est une ville qui est pas blindée de monde tout le temps. Ouais, vois, ouais. C'est pas, pas infâme ou en mode, j'ai pas de place. Euh... Ouais, c'est vrai que si t'es un petit peu agoraphobe sur les, sur les bords, alors s'il a trop de monde et tout, c'est un peu relou. J'aimais bien la petite grotte, là, euh... alors, façon Lascaux. tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Bah, c'est le rocher des Longs. Littéralement. C'est lui, c'est genre le rocher des dons. C'est le rocher des dons. Ok. Tu vois, j'ai l'air là, ça, c'est quand même de la gueule. C'est rocher des dons. Alors avant, on pouvait monter, mais plus maintenant. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. C'est sais qu'un des. Alors on n'est pas ici, d'accord, mais dans l'idée, c'est un peu la région. Un des premiers livres que j'ai lu qui m'avait marqué quand j'étais jeune, et sans aller dans le cliché, c'était La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, bien sûr. Où il décrivait énormément à l'intérieur, alors je ne l'ai pas lu depuis un moment donc je n'ai plus l'histoire totale, mais il décrivait notamment à l'intérieur beaucoup de sa jeunesse en Provence. Et quand tu es jeune et que tu pas beaucoup d'idées de ce que ça représentait en réalité, ouais. bah c'est ton imagination qui travaille. Alors Et bien bah c'est plus ou prou des ambiances comme ça que j'imaginais. C'est vrai Des oliviers, des mecs comme ça à l'ombre, des vues un petit peu dégagées, éclairées, très vertes tu vois. Oui. Et Ouais, franchement, c'est moi. Je te dis pas que c'est exactement ça, genre waouh, mec, j'ai imaginé, que c'est Marcel Pagnol, mec, c'est Marcel Pagnol, alors que lui il était d'Aubagne, tu vois. Mais non, ouais, c'est plus ou prou cette ambiance, c'est cette ambiance là. Moi, c'est cette ambiance que j'aime, tu vois. Et en général, quand je dis que j'aime le sud, moi, c'est ça, c'est le c'est la Provence, tu vois. Même si j'ai habité à Toulouse, j'ai adoré, je sais qu'il y a plein de villes du sud ailleurs qui sont un autre sud, tu vois. Mais moi, pour moi, le ça, c'est ton sud, ça, c'est ma Provence, ça, c'est mon sud. Les cigales qui chantent tout le temps à Bâle les oliviers, comme tu disais le mont Ventoux qu'on voit. Oh oui ouais. Que tu vas monter en plus Mont Ventoux, je vais monter ouais, au mois de septembre normalement avec, euh, avec PA. <rire> Ça <va être> une <rire> Ils peuvent pas s'en empêcher de se mettre des défis sportifs. Ah ouais, on va redescendre. Bah, du coup on a vu quand même le rocher des dons un peu. Ouais, rocher des dons, j'ai vu une partie du pont d'Avignon, j'ai vu le château des papes. Palais des papes. Palais des papes, pas. Oh, j'avais euh, bah, senti que j'avais penché. Euh, on, dit, on dit souvent Avignon, cité des papes. Ok. Et quelle est la suite là du coup du programme bah, moi ce que je vous propose c'est euh, d'aller euh, au niveau de la place de l'horloge. C'est pas. Tu vois tout à l'heure tu disais place, P, place principale. Euh, c'est un peu la place Pille à la place centrale. Moi je dirais que la place principale c'est la place de l'horloge. D'accord. Parce qu'il y a l'opéra, parce qu'il y a la mairie. Euh, et... Ok, bah oui, logique, pas, genre c'est un peu logique, classique. Ouais. Euh, même si, euh, quand, en tant qu'avignonnais, tu, tu n'y passes jamais. Enfin, tu passes euh, en marchant, mais tu ne t'arrêtes pas. Ouais, ouais bien là, sûr, bien sûr. C'est là où il y a les classiques euh, Coca, Abibal ou mode... Thermo... Voilà. C'est de la sacrée citronade là que je vois ici. Ah, elle était là aussi l'été euh, dernier. Ouais. Super, vous avez l'air de proposer des choses exceptionnelles. Voilà, oh, je vous le dis. <rire> Franchement, ça m'a ça m'a fait de l'œil. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Pompon Moi, je pense que je vais prendre un citron fraise. Et ben moi, je vais vous prendre un citron orange. C'est trop bon. Merci beaucoup. Hmm. Qu'est-ce que c'est C'est un reportage <rire> Un reportage, c'est vite dit. En quelque sorte. Ouais. C'est <rire> une vidéo pour ma chaîne YouTube. Oh cool Et en fait, on se balade dans Avignon et il me fait découvrir la ville parce qu'il a habité ici. Donc Génial C'est grave euh, cool. C'est quoi votre chaîne Ça s'appelle Zach. Ok, vous avez beaucoup d'abonnés Ouais, ah bah, bah, j'ai un demi-million. Un demi-million Ah ouais Ah ouais. Oh, super Abonnez-vous, ah, Abonnez-vous, hein. <rire> abonnez les mecs, c'est pas moi qui l'ai dit! C'est super sympa! <rire> bah, merci! Non, en tout cas, c'est vous, Mais vous êtes je très gentils! <rire> Passez à Yokonut et dites que vous venez de la part de Zach et Pompon. J'avais un pote euh, quand j'étais au collège, enfin un pote, une connaissance, tu vois. En fait, ses parents travaillaient dans les archives du Palais des Papes et tout, du coup, il habitait dans le Palais des Papes. Oh habitait dedans Il habitait dedans, littéralement. Ça chambre le... Sa chambre donnait sur un truc comme ça. Quoi. Mais ouais. le flow est phénoménal. Le flow est exceptionnel. Et tiens, je vous parlais tout à l'heure du. Euh, bah, au tout début du conservatoire. Ah oui, le, bah, le, bah le, oui, bah oui. Vous, bah vous, vous avez oui. dit qu'il était nouveau, qu'on y était depuis à peu près 2004, 2005, 2006, je sais plus exactement. Bah, l'ancien, il est en face du Palais des Papes et pour le coup, c'est une dinguerie. Oh là là là voilà. Ça c'est l'ancien conservatoire d'Avignon jusqu'à milieu des années 90. Avec demi, les quoi. statues en haut et tout, magnifique. Ouais, il est trop beau. Mais malheureusement il commence à être un peu petit. Oh l'anecdote de fou. Je viens de, je viens de me rappeler d'un truc. Une fois avec les potes, je crois que c'est genre en 2012, moi j'ai joué à LOL mais au tout début de LOL. Ouais ouais. Genre 2011-12. Ouais, saison 1. On avait des PC portables, on s'était branchés sur une multiprise qu'on va retrouver sur le côté là. On s'était assis là, la nuit, hein. on s'était assis là et on avait joué. Je te promets que c'est vrai, bon, on avait fait une game de LOL. Vous avez fait une game de LOL en plein nuit <rire> On a utilisé ça, on a branché nos, nos PC portables. On s'est mis là sur les tables là, on a fait une game de LoL là. Mais c'était, en vrai, c'était juste histoire de dire on l'a fait, tu vois. Mais voilà, petite game de LoL. Mais il y a 10 ans déjà, waouh, ça me rajeunit pas cette histoire. Tu sais que c'est drôle quand tu fais des petits trucs de jeune à la con et que tu te rappelles un petit peu plus tard comme ça Juste comme t'as dit, histoire de dire on l'a fait. Oui, c'est exactement ça, hein. franchement, il n'y a aucun intérêt à faire une game de LoL, place du palais des Papes Place de l'horloge, donc, euh, somme toute, euh, ce qu'on connaît de beaucoup de villes, tu sais, avec le fameux manège, ouais. avec la mairie, avec l'opéra. Enfin, le carrousel, la ah, mairie là. et tout, ouais, le classique. Opéra très récemment rénové, on a de la chance. Oh Ouais, ouais. De la gueule ouais, ouais, ouais, il était encore en rénovation il y a, il y a quelques mois. Hôtel de ville, Avec le drapeau. la mairie, bah, drapeau. Alors là, bah, Europe, France, Provence. Eh oui. Mais après, comme beaucoup de régions, en vrai. Hein. Tu sais, genre, euh, sur toutes les mairies bretonnes, t'as un drapeau breton. Tu vois. Ouais, ouais. Alors, on est dans un pays laxiste. Donc, maintenant, je sais plus. Il y a les fameuses crèches de Noël. Ouais. Et parfois, dans les, dans les mairies, ils font des crèches de Noël. Ouais. Il bah, y a une tradition en Provence qui est de ne pas faire une crèche de Noël classique et de faire une crèche avec des, des santons, ce qu'on appelle des santons, tu connais toi Non, c'est quoi ça, les... ça me dit un truc de nom par contre Ouais, les santons c'est des petits personnages, euh, des, des petites figurines qui représentent tout simplement des gens euh, qui viennent de, de la Provence. D'accord. Ça peut être euh, des habitants, un boulanger, un agriculteur, ce que tu veux. Et en fait, tu vas faire, euh, tu vas faire tout hein, avec des santons. Ta crèche avec des santons, okay. donc tu vas faire un village provençal Genre, moi par exemple, je suis complètement athée, mes parents aussi, donc il euh, n'y a pas de religion. Donc vous le vois. faisiez par euh, culture Bah à Noël, on faisait un village provençal. Mais il n'y avait aucun rapport avec Dieu. Y avait ah, ouais, bien, sûr, il y a, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Village provençal, euh, petite, rivière, petite rivière, petite figurine, euh, c'est des santons du coup. Ah, bien voilà. sûr. Je vois l'idée du truc religieux qui au final est devenu un truc plus culturel, même exactement. si les gens en croient pas trop. C'est exactement ça. Ici, c'est la fameuse rue de la République. J'aurais parié que c'était rue bah, de la ouais. République. J'aurais dû pareil. te demander. Rue de la République qui relie du coup la gare centre. On la voit là-bas au fond, c'est la gare centre. Okay et qui va jusque donc, place de l'horloge, puis après tu montes et tu es au palais des papes. Donc c'est vraiment un axe qui est, c'est l'artère, l'artère, l'artère quoi, elle est là. Et classique là t'as McDo, H&M, la Fnac machin. Ok ouais, et enfin, euh, tous les gros M, tous les gros magasins classiques sont là. Avec des petites rues annexes je suppose ça, comme ouais. vers là bas. Et ça c'est la zone piétonne tout ça c'est on dit zone piétonne alors qu'aujourd'hui à Avignon il y a... le centre ville est très très piéton. Ouais ça c'est euh, bien ça. Ouais c'est vachement cool en vrai. Mais ça c'était piéton depuis déjà très longtemps. Même moi quand je venais de naître c'était piéton tu vois. Ok donc c'est pas une zone... révolution. C'est ça là c'est vraiment la zone piétonne et voilà plein de petites boutiques plein de petits magasins. Trop cool. Très sympa de s'y balader. Mais moi ce que je vous propose c'est de à mon collège. Let's go Vous êtes ici rue Joseph Vernet. Ouais. Rue Joseph Vernet, alors attention, c'est euh, considéré un peu comme... Euh... Une rue un peu bourge, machin, tout ça, avec des magasins où ça coûte une blinde. Mec, Janssen immobilier blanc, <rire> comme ça. Ouah. Même pas envie de jeter un œil à un prix de maison, là, parce que... <rire> Vas-y, bah moi, j'y vais voir quand même. <rire> maison de ville à vendre, Avignon, un 595 1,595,000. C'est effectivement une rue de riches. voilà, je le dis. <rire> non, mais, non, mais par contre, c'est de la dinguerie, euh, ce qu'il propose. Enfin, j'avoue que secrètement, c'est un peu un de mes rêves, un jour. Euh, si je peux financièrement, si j'ai envie aussi, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie d'habiter à Avignon à 30 ans. Mais plus tard ou quoi, avoir une maison de fou centre-ville Avignon, ça me ça fait te, vraiment plaisir. Ah ouais. Ouais. Mais du coup, moi j'étais dans ce collège-là, collège qui a le même nom que la rue, le collège Joseph Vernet. Alors attention, ce n'est pas du tout pour le coup un collège de, de riches. Okay. C'est vraiment un collège public random où tu as tout le monde qui vient ici et c'est ouais. trop bien. J'ai trop kiffé ce ouais, collège. Ça ça fait un peu collège de secteur, des trucs comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Et, et moi, mes années collège, bah, comme je vous disais, exactement comme le lycée, moi j'avais ma bande de potes. C'est des années de fou. Alors collège moderne de jeunes filles parce que c'était un collège de jeunes filles jusqu'à. jusqu'au moment où c'est devenu mix, donc je sais pas. C'est être... fou de se rappeler qu'il y a une époque où c'était séparé quand même hommes et femmes. Nos parents, mec hein. Ouais, parents, ils ont été à l'école au Maroc. Et c'était comment que c'était pareil. C'était séparé Ouais, ouais. c'était séparé me semble. J'avoue que je trouve que heureusement qu'on l'est pas. Parce que <rire> <rire> moi je suis allé à l'école avec tout le monde. Hein. Ouais ouais moi bah, ce serait l'enfer. Hein. T'as passé un bon collège toi ou c'était un peu chiant Ou alors c'était dans le même mood que ton lycée ou quand même, ça a quand tu nous le racontais, ça avait l'air d'être bon esprit. Quoi. Même mood, c'était le, le feu absolu mec. C'est ouf de garder le contact des fois sur 15 ans comme bah, ça. Bah après ça. parce qu'on a fait 20 ans maintenant. Parce qu'on a fait collège, lycée, après on est pas mal à avoir fait nos études vers Montpellier. Il y en avait certains qui étaient à Lyon, d'autres à Marseille. Et après, bon bah la vie et aujourd'hui, bah, on se retrouve pour le jour de l'an, pour ce genre de bail. Quoi. La régalade. Ouais, c'est fou. Les amis, pour conclure cette magnifique visite d'Avignon, nous sommes présentement au Fort Saint-André. C'est le centre des monuments nationaux qui nous a permis de très gentiment pouvoir avoir accès ici. Donc encore une fois, je les remercie comme à Tours où ils nous avaient donné accès au cloître et où ça avait donné une vraie plus-value dans la vidéo. Donc on s'est dit qu'on allait répéter l'opération, vous aviez kiffé. Je ne vais pas donner plus de détails parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un qui le connaît tout simplement bien mieux que moi. On est avec Olivier que je vais saluer. Je vais même lui passer le micro. Bonjour Olivier, comment allez-vous Bonjour Zach, je vais très bien. Euh, C'est pas un petit fort ici Zach c'est un grand fort avec une grande histoire. Il y a quoi un petit peu au programme du coup pour vous Pour vous il va y avoir une visite assez exceptionnelle, vous allez pouvoir monter sur les terrasses, avoir une vue formidable et surtout vous plonger dans une histoire qui remonte à très loin, même avant la construction du palais des papes. Ici nous sommes vraiment à l'origine de Villeneuve-les-Avignon. En premier, on va visiter une petite chapelle romane du XIIe siècle qui est assez exceptionnelle. Elle est quasiment dans son jus, il y a eu euh, des restaurations début 20 XXe siècle au niveau de la toiture. On va retrouver des traces de peinture dans cette chapelle qui date du XIIe siècle mais aussi de l'époque gothique, 14e siècle. Donc il s'agissait de la chapelle paroissiale du petit village du bourg de Saint-André. Création au XIe siècle ce village, ça veut dire lorsque vous visitez maintenant Vinov, le centre de Vinov, les plus anciennes bâtisses datent du 14e siècle. Alors qu'ici, on est vraiment à l'origine c'est le 11e siècle avec la création de ce village. Du coup, il y a un village qui s'est fait sur cette hauteur-là Exactement. Alors, le village, il date du 11e siècle. Il faut savoir que l'origine de ce site, c'est autour d'une légende. Une femme qu'on appelait Kazari. Alors, elle n'a jamais été euh, sanctifiée ni béatifiée euh, par euh, l'Église. Mais il faut savoir qu'elle avait la réputation de faire des miracles autour d'elle. Donc au départ, c'était une ermite, selon la légende, dès le 6 VIe siècle. Et lorsqu'elle va mourir, autour de sa tombe, il va avoir des phénomènes de miracles. Et surtout, le lieu va devenir un lieu de pèlerinage. On va venir se recueillir sur la tombe de Kazari. Alors, on va rentrer dans cette chapelle. La chapelle, elle était paroissiale, comme je vous expliquais. Donc c'était les paysans qui venaient prier ici. Donc ici, vous êtes dans la chapelle paroissiale Notre-Dame de Belvezet. Belvezé, ça veut dire Belle vue, on est dans une chapelle romane et tout le site du centre des monuments nationaux du Fort Saint-André, régulièrement on expose des artistes contemporains. Et là, vous avez un bon exemple avec euh, la peinture, l'œuvre de Annabelle Schenk qui expose chez nous euh, tout ce mois-ci. Alors, vous pouvez noter, regardez un peu les peintures qui nous restent hein, quand même dans cette chapelle. Vous avez un Christ en croix. Alors, évidemment, avec euh, les siècles, euh, ben, cette peinture a, a tendance à peu à s'effacer. Par contre, vous pouvez voir là de ce côté, au niveau de l'hôtel, on va retrouver des traces aussi de peinture, des représentations religieuses, des saints, des apôtres, des mains également qui apparaissent. Mais concrètement, ici, le fort n'a jamais été euh, attaqué. Deux raisons très simples, vous êtes ici dans une forteresse royale militaire, donc s'attaquer au roi de France, eh ben on va hésiter. Et surtout au Moyen-Âge, il y avait le Rhône qui touchait le pied du rocher, là où se trouve l'abbaye de Saint-André et le fort Saint-André. Donc installer des engins de siège sur une pente très raide, c'est compliqué. Donc voilà, à propos d'histoire, euh, cette chapelle a vraiment des, des marques, des empreintes de différents siècles, à savoir, regardez, vous avez ici des marques de tacherons. Alors ces marques de tâcherons, c'est les tailleurs de pierre au Moyen-Âge qui venaient travailler ici. Et en fait, à la fin du chantier, ils signaient leur travail. Oh, c'est volontaire le fait qu'on reconnaisse un P C'est volontaire, ouais, tout à fait. Là, à chaque marque différente, vous avez un individu euh, différent. Après c'est là pour être honnête, c'est moi qui l'ai fait de la semaine dernière, P de Ponce. J'ai fait ça là et envoyé ça là, elle compte pas. Juste encore un petit détail sur la façade. Vous voyez, on a des trous qui montent assez haut. Ça, c'est la trace de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au niveau de la toiture, il y a eu un avion, une bataille en tout cas aérienne où euh, bah, notre chapelle garde des stigmates de cette période. On est devant quelque chose qu'on nous a promis, une petite exposition où apparemment, il euh, y a quelques outils et instruments assez intéressants, si je me trompe pas. Voilà, on pourra les voir tout à l'heure et effectivement, là, depuis deux jours, on a cette exposition sur le fort habité, les compagnies détachées des Invalides au fort Saint-André. Donc c'est la toute première fois qu'il y a une exposition en province qui va parler des compagnies euh, des Invalides. Donc euh, ces hommes euh, sous Louis XIV qui étaient estropiés, qui étaient blessés, qui ont fait de nombreuses guerres pour le roi de France, ils sont venus euh, habiter euh, des lieux militaires et en échange le roi va leur permettre euh, de vivre, de mourir euh, dignement en leur proposant euh, d'occuper quelques fonctions. Juste un, une dernière chose, regardez là vous êtes devant la tour des masques, hein, une petite anecdote. Euh, masque en vue provençale, c'est la jeteuse de sorts, c'est l'ensorceleuse, la sorcière. Au départ, Masque, ça s'écrivait M-A-S-C-S. -S. Tout simplement, euh, bah, dans cette tour, selon la légende, il y aurait eu des femmes euh, emprisonnées ici, voire des sorcières. Mais il faut savoir que la, la tour, elle a servi de lieu d'incarcération pour les femmes au moment des guerres de religion. Donc les femmes protestantes qui étaient enfermées ici. Alors est-ce que ce surnom vient de là On ne sait pas. Et pour ces dames, mettre du mascara, ça vient de là. Mettre du noir... <rire> <rire> voilà. Mais en fait, il y a un rapport sur des tonnes de choses. Exactement. Et... Avec ouais. le petit process historique, c'est ça... En masqué, fou. en vieux Provençal, ça veut dire jeter un sort et encore euh, les vieilles générations peuvent le dire. D'accord, bah sauvez-vous. Je n'avais pas la référence. Faites attention si on vous dit on masque. Ah, mascara, oui. Oui, oui. Mettre du noir sur les yeux, ça vient de là. En fait. Ok, ok. Passionnant. On va rentrer à l'intérieur de la tour. Let's go. Il vous attend une belle architecture gothique du 14e siècle. Tout à l'heure, on était dans du style roman. Ici, on a du gothique 14e siècle. Tout ça sur un même lieu, c'est assez remarquable. À savoir, bah, une tour quand même militaire à la base, avec des soldats, avec l'architecture de défense, les meurtrières. Euh, vous avez des murs qui sont très épais. Alors, regardez des Chose un peu euh, remarquable au niveau du sol de cette tour on va retrouver des choses très intéressantes regardez là on a l'ancêtre d'un jeu de société Oh, c'est un jeu de loi c'est l'équivalent c'est ce qu'on appelle un jeu de merelle le petit jeu de loi là comme voilà. ça ça jetait les dés et... donc au moyen âge on jouait à ce jeu avec trois pions où six ou 6 ou 7 pions, alors les pions ils étaient faits en bois ou c'était des cailloux, et ça permettait aux soldats d'occuper euh, leur journée. C'est marrant quand même que ce soit même le sol, ouais. c'est ouf Là, si quelqu'un arrive et qu'on le déteste, on peut le tuer en fait, hein. Alors, fait. un rapido comme ça. Alors le principe il est simple, hein. l'ennemi il arrive au pied de la, de la tour des masques, il veut franchir la porte. Et ben, les soldats sont postés ici, en cas d'attaque, et ben, on va lancer des projectiles. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge on lance pas d'huile bouillante, hein. ça c'est une légende. On va lancer de l'eau bouillante, oh. euh, voilà. Ah l'huile bouillante, c'est vraiment que dans les séries. Moi j'avoue, j'ai vu Vikings, l'huile bouillante. C'est euh, que dans plus. les séries, c'est un peu la littérature, on va un problème de traduction aussi. Ah, mais en tout cas, l'huile, à l'époque, elle avait un usage alimentaire, elle était très chère. Okay. Donc on préférait ça euh, faisait, la. Bah, lancer de mmh, sur les nah, voilà, exactement. Allez, on est monté, je crois qu'on a notre récompense avec un peu de vent, mais ça fait partie du trip. Alors vous êtes sur la terrasse de la tour des masques. Et effectivement, la récompense, c'est quand même cette vue incroyable qu'on a sur toute la région. Palais des Papes, Abbaye de Saint-André, euh, Luberon. Mont Ventoux, etc. De ce côté-là, vous avez également une vue sur Villeneuve, avec en contrebas la chartreuse de Val de Bénédiction. Donc, euh, ici, il y avait le roi de France, en face le palais des papes, hein, milieu 14e siècle. Ouais. Et ce fort avait d'autant plus d'importance qu'il contrebalançait un peu le pouvoir de ces papes qui étaient très puissants. D'accord. Et à une certaine époque, les rois de France n'ont pas hésité à pointer des canons vers le palais des papes. Oh. Alors on est oh, Le dans, coup de pression énorme eh hey les gars, c'est un peu le clou de la visite. Le truc que je voulais depuis tout à l'heure. La vue globale du haut du fort sur tout le reste d'Avignon. Avec Pompon, on est dans sa ville, viens donc. Pompon regarde un petit peu surélevé. Je suis en mode photo là. <rire> je suis en ça mode ah, C'est magnifique. Ouais. C est, c est absolument... voilà. Trop heureux d'être là, franchement, c'est exceptionnel. Merci au Centre des Monuments Nationaux et à Olivier pour la visite. Mais nécessairement, moi, je, je vois ça. C'est un grand, grand kiff. On voit toute la Provence, les espaces verts, les toits, la cité des papes et tout. C'est exceptionnel Olivier, je vous remercie pour la visite, sincèrement. Je vous ça m'a fait super plaisir d'être avec vous, ça merci nous a fait super plaisir d'être avec vous. On espère que dans la vidéo, vous avez coupé. Encore une fois, merci à Olivier et au Fort Saint-André de nous avoir accueillis. Merci au Centre des Mouvements Nationaux. On espère que vous avez su apprécier cette petite visite dédicacée avec ce petit espace. Ciao, ciao